Présentation des inviteurs. Député d'Oshawa, je suis ravi de vous faire part d'un sondage des entreprises dans ma circonscription. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé dans ce sondage. Nous reconnaissons que des entreprises font face à de grands défis, des défis croissants, et j'ai reçu le plus grand nombre, de, double, des réponses. Il y a toute une liste de préoccupations dans ce sondage. L'augmentation des tarifs d'électricité, les taxes sur les petites entreprises et toutes les taxes en lien avec le projet de loi 148. Les entreprises se sentent comme s'ils ont moins de ressources alors qu'ils tentent de payer des coûts croissants. Avec ces augmentations des coûts, les, les entreprises ont dit qu'ils devaient réduire les heures du, du personnel et des fois les mettre à pied. 50 des répondants ont dit qu'ils devaient augmenter leur prix et réduire leurs heures tout simplement pour boucler leur fin de mois. En réponse à des pertes d'emplois locaux, j'ai lancé une, une, une, une campagne pour acheter local et pour aider les entreprises qui créent des emplois en encourageant les gens d'Oxford County d'acheter local. Je voudrais encourager toutes les personnes pour appuyer les entreprises locaux lorsqu'ils le peuvent. Je voudrais aussi encourager et remercie toutes les entreprises qui ont pris le temps pour répondre à mon sondage. Nous reconnaissons leur travail acharné et j'espère que le, le gouvernement entendra leurs préoccupations pour qu'on puisse créer un climat prospère et garder ces entreprises ici, en Ontario. Député de Timmins, James Bay. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette semaine aujourd'hui, on nous a imposé une mise au voie sur un projet de loi qui était une, en quelque sorte une pilule empoisonnée. Alors, on a voté pour parce qu'on est pour la surveillance des services de police et on veut augmenter la confiance dans les services de police et on est d'accord avec l'aspect des peuples autochtones, mais on a des préoccupations avec la privatisation qui sont un peu dans la mauvaise direction. Alors que nous allons former le prochain gouvernement, nous allons enlever toutes les parties dans le projet de loi 175 qui sont au sujet de la privatisation qui ont été mis en œuvre avec ce projet de loi. Nous sommes du côté d'assurer que les services publics sont livrés par des agences publiques et que les services de police ne devraient jamais être sous-traités et assujettis à la sous-traitance et à la privatisation. Je voudrais remercier et féliciter toutes les gens qui sont formés, qui sont compétents et qui sont là pour être... Inter... Ils sont des intervenants de première ligne. Mais nous comprenons que nous devons militer pour des enjeux qui permettent d'avoir une plus grande surveillance en ce qui concerne les services de police. Nous sommes pour cet élément et lorsqu'il s'agit de ce qu'on aurait dû faire il y a des années sur le dossier des Premières Nations, et les services de police, c'est quelque chose qu'on peut appuyer. Mais nous allons abroger toutes les parties du projet de loi 175 qui fait tout que ce quoi que ce soit pour privatiser les services de police dans cette province. Député de Beaches ici, York. merci, M. le Président. En tant que représentant des Canadiens du Bangladesh, je voudrais prendre ce, saisir cette occasion pour re renaître le Mois du Bangladesh. C'est un projet de loi que nous avons adopté, c'est le premier mois que nous allons pouvoir le célébrer. Il y a toute une collectivité vibrante de gens qui viennent du Bangladesh et qui ont apporté plusieurs contributions à la culture, à les sciences, dans nos collectivités. Il y a aussi des organisations et des associations qui sont là pour les gens du Bangladesh, aussi des initiatives pour réduire la euh, l'utilisation, la consommation des produits du tabac. Ils sont partis du tissu social de Beaches-East York. Et le 6 mars est la journée d'indépendance et aussi de commémorer la mort des gens euh, lors de la guerre d'indépendance de 1971. Nous allons aussi lever le drapeau de, du Bangladesh et le 26 mars et le 14 avril. C'est le Nouvel An Bengal. En reconnaissant les, ce mois de, du patrimoine du Bangladesh, nous honorons toutes les contributions de cette collectivité. Le Canada a été le, un des premiers pays qui a reconnu l'indépendance du Bangladesh et depuis ce temps-là, nous avons des valeurs partagées de la démocratie, de la liberté. Je voudrais vous souhaiter tous une, un, un bon an euh, Bengal. Député de Perry muskoka merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui de rappeler les Ontariens au sujet des très grandes activités qui ont lieu lors de, euh, du congé de mars à Muskoka. Il y a du ski alpin dans la région de Valley Sky. Il y a le parc provincial Arrowhead où il y a euh, du ski euh, et différentes activités de randonnée. Et aussi des patinoires. Il y a le club de ski à North Perry Sound qui offre euh, du, euh, des activités de randonnée et de ski. Et si vous aimez le euh, le sirop d'érable, allez voir comment on l'a produit dans le parc régional de Muskoka. Je, euh, Johnson Cranberry Marsh a aussi toutes sortes d'activités, déjeuner et des activités de tir de traîneau, ainsi que toutes sortes d'activités. Et si vous êtes amateur de hockey, vous devez aller voir au temple de renommée de Bobby Orr, avec toutes les activités à l'extérieur. Il y a aussi les restaurants et aussi vous, de vous devez rappeler l'initiative d'acheter local. Donc, euh, ayez un bon congé de mars. Député de Niagara Falls, merci, Monsieur le Président. Je voudrais aborder une question euh, qui a lieu à Niagara-sur-le-Lac. Il y a eu un conseil municipal où les euh, les résidents sont venus faire part de leur opposition à un projet immobilier. Ils sont contre parce qu'ils ne veulent pas qu'on change la rue principale en développant ces grands projets immobiliers. Ça a été la première réunion. Il y a 700 résidents qui sont venus pour opposer ce projet immobilier de Ramsey. À chaque fois qu'on se penche sur l'aménagement local, on doit écouter les résidents, on doit les écouter. Monsieur le Président, lorsqu'on bâtit une communauté, on crée un lien entre la collectivité et les résidents, d'assurer qu'ils travaillent ensemble et que leurs enfants et leurs petits-enfants héritent d'un bel endroit. Et nous avons quelque chose de très spécial dans ma circonscription qui a euh, exigé beaucoup de très bon travail. On ne peut pas perdre cela. Il y a trop de dommages qui ont été faits. Les euh, six mécaniques sont déjà sortis. On a perdu trop de euh, d'arbres sur, euh, sur ce terrain. On doit tout mettre de côté, attendre, à... jusqu'à ce que nous ayons un nouveau plan. On peut faire mieux et on doit faire mieux. La seule façon qu'on peut s'assurer que Niagara demeure euh, belle est de préserver cette beauté pour les générations de l'avenir. Député Etobicoke nord Merci, Monsieur le Président. Etobicoke nord et joyeux 40e anniversaire du Centre des femmes. Je voudrais féliciter la collectivité sur leur nouvelle bibliothèque sur la rue Albion. Je voudrais aussi laisser savoir à mes collègues que 10 000 enfants ont profité de l'assurance médicaments plus, le nouveau programme d'assurance médicaments pour les enfants de moins de 25 ans. Et où nous avons un nouveau projet de transport léger par train avec huit arrêts d'Étobico-Nord, de, de, de du collège Humber, Albion, Kipling, Stinson et Islington aussi. Ce sont tous des arrêts. Nous avons aussi un prolongement de 40 millions de dollars, 400 millions de dollars, pour l'hôpital d'Etobicoke. Il y aura toutes sortes de nouveaux euh, Nouvel équipement et d'autres développements, et des milliers d'étudiants ont profité des droits de scolarité et de la gratuité scolaire à Humber College. Et je, dois, je voudrais dire aussi, M. le Président, que ça fait partie de certains des développements qui ont lieu à Etobicoke Nord. Je voudrais aussi féliciter les intervenants de première ligne dans la, la province de l'Ontario qui ont pu prendre qui ont pu euh, réduire euh, toutes euh, tout les lacunes qu'il y avait dans le système dans quelques semaines. Dépu, dé, euh, député, euh, malheureusement, Marcel Brunel est décédé dernièrement. L'ancien maire, c'est un champion de la collectivité qui a desservi la ville de Whitby en étant euh, membre élu pendant 29 ans. 24 ans. pardon. C'était un ami un, et un de mes mentors lorsque je me suis joint au conseil municipal en 2003. Il a toujours pris les décisions difficiles. Il y en a eu plusieurs alors qu'il était maire. Il a été, joué un rôle crucial pour le théâtre de cinéma, le développement du, de l'immeuble McKinney, et la création aussi du, de la bibliothèque de Whitby qui a ouvert ses portes en 2005. Marcel Burnell est très bien connu, c'est une personne qui était très bonne, qui s'est préoccupée profondément de la ville de Whitby et de ses résidents, et il a travaillé très fort à tous les jours pour améliorer la vie des gens de Whitby. Voici, voici le l'héritage de Marcel Brunel. Merci. Député de Mississauga Street, merci, Monsieur le Président. Le 2 mars, il y a eu un feu qui a presque brûlé tout l'immeuble de, con, de condo sur la rue Tannery. Le feu a duré toute la, la soirée avant qu'il soit contrôlé par les services d'incendie de Mississauga. Le nouvel immeuble a été complètement détruit. Par contre, il n'y a pas eu de mort ou de blessures à la suite du feu. Les résidents, les aînés ont été évacués de l'autre côté de la rue et ces résidents ont été... Euh, on s'est occupé d'eux dans la collectivité. Il n'y a pas eu d'autres maisons qui ont été endommagées par le feu. Nos premiers répondants, les services incendie et les services de police de Peel ont géré la situation avec soin et compassion. J'ai vu le euh, chef incendie Tim Beckett qui était sur la scène et qui était là toute la nuit et euh, s'est assuré d'informer les gens. On a rétabli le courant la journée la, le lendemain. La plupart des résidents qui ont été évacués ont retourné à leur domicile euh, à l'intérieur d'une période de 15 à 18 heures. On continue d'enquêter sur les causes de ce feu. Je voudrais remercier les services de police et les services incendies pour tout leur très bon travail. Merci, M. le Président. D'autres déclarations de députés? Député de Niagara-West Glenbrook, merci, M. le Président. Lorsque j'ai pris la route, le 401, et euh, j'ai vu les scieries à Hamilton, et on a entendu plus tôt des députés de sault sainte marie au sujet des préoccupations en ce qui concerne l'approche du gouvernement de protéger l'industrie euh, des assilleries. Ici, euh, dans la province, la ville de Terrace, euh, pense d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Ça va avoir un effet néfaste sur nos industries à Hamilton et partout dans la province. L'industrie à Hamilton et les entreprises sont préoccupées au niveau du, euh, des tarifs de 25 de l'acier qui est importé aux États-Unis. Kenan Lewis a dit que c'est euh, la, la pire situation qui pourrait arriver, survenir. Il y aura 40 000 emplois qui pourraient être touchés par ces tarifs. Donc, Je suis ici pour défendre l'intérêt de ces familles et de ces employés qui dépendent sur ces emplois bien rémunérés. Nous demandons au gouvernement d'agir pour protéger l'industrie de l'acier ici en Ontario. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier tous les députés de leurs commentaires.